Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel, euh, la deuxième partie euh, du drag and drop avec Unity. On a pu voir que dans la vidéo précédente, on s'est occupé du glisser, du drag. Maintenant, on va s'occuper du drop. Alors, je repars donc de la scène qu'on avait euh, réalisée dans la vidéo précédente. Et on va tout simplement, ici, moi j'ai décidé d'utiliser euh, un deuxième canvas. Alors après, à vous de voir comment vous pouvez faire. Moi, je vais nommer ce canvas, canvas euh, slots, tout simplement, qui va contenir les slots. Je vais lui ajouter une image, évidemment, qui va s'appeler slot1. Alors, je n'oublie pas au niveau du canvas de, ici, le passer en « Scale with Screen Size » pour avoir, justement, ici, la même dimension. Alors, c'est pas super important, mais en tout cas, ici, ça me permettra d'utiliser ce slot. Et évidemment, je vais glisser ici dans euh, l'asset que j'avais récupéré, qui est « RPG Inventory Icon euh, ». Je vais récupérer ici le slot. Voilà, ça nous fait un petit slot assez sympathique. Et on va maintenant s'occuper euh, du « Drop ». Alors, pour ça, on va créer un nouveau c script qu'on va appeler « Drop ». Et bien évidemment, on va l'affecter à tous nos objets ici, euh, qui vont être les slots. Si vous en avez plusieurs, il faudra évidemment les mettre sur les slots. Donc, on va éditer ce script ensemble, et on va modifier, parce qu'on aura besoin de nouveau d'utiliser « UnityEngine.EventSystem euh, ». Pour récupérer justement ce fameux drop, et on va utiliser, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va ici utiliser une interface qui s'appelle e handler et cette interface on y accède parce qu'on utilise l'espace de nom Event System. Donc ça fonctionne de la même manière, encore une fois, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les interfaces et en, en général sur le C Sharp, parce que faut savoir que le euh, Unity est piloté par le C Sharp. J'ai un cours disponible complet de plusieurs heures sur le C Sharp qui va vous permettre d'évoluer et d'apprendre le C Sharp sans s'occuper euh, des api euh, d'Unity. Évidemment, euh, si vous apprenez, euh, vous mélangez tout ça ensuite, vous aurez vraiment des compétences plus importantes au niveau du C Sharp. Donc ici, action rapide, j'implémente l'interface comme à l'accoutumée. Et ici, bah, on va faire la même chose qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va faire un simple debug.log et on va euh, écrire on drop dans la console pour voir si tout ça fonctionne, ce qui nous permettra de tester. Alors, <rire> donc j'ai bien le script qui est affecté. Je lance ma scène. Et ici, si je prends ma pomme, par exemple, et que je la lâche dans, euh, le, dans le slot, on peut voir que rien ne se passe. En fait, ça ne fonctionne pas. Alors, tout simplement parce que vous allez avoir un problème d'ordre au niveau des canvas. C'est-à-dire qu'il faut, pour que le drop soit détecté, que, vous, en fait, en gros, que, que le slot et le focus, on va dire. Donc ici, mes canvas, mon canvas item, il est à zéro. Et le canvas slot, il est à zéro aussi. Donc, soit... Vous monter le canvas au-dessus. Je pense que ça suffira. Ou alors on modifie l'order in layer. Donc si je prends l'objet et que là je lâche, on peut voir que ça fonctionne pas. Donc on va passer ici l'order in layer en 1 au niveau des slots. On relance. Et ici, on teste. Voilà. Et là, on peut voir que j'ai bien l'undrop qui fonctionne. Donc vous voyez, c'est l'order in layer qui va être important. Parce que là, en fait, mon, mon, mon, mon slot est devant, comme vous pouvez le voir, l'objet. D'ailleurs, je peux le récupérer. Ici, voilà, donc si je clique là, je ne peux plus le bouger parce qu'il est bien devant, mais si je clique là, je peux le bouger. Par contre, une fois qu'il est à l'intérieur complètement, regardez, c'est fini, je ne peux plus le récupérer. Alors là, j'avais un petit bout qui dépassait, je pouvais, mais là, vous pouvez voir, je clique, ça ne marche pas. Donc ça, c'est important de comprendre au niveau du drag and drop c'est que bah, le, le drag, ce sera sur l'objet qu'elle focus, en gros, et le on-drop, euh, le drop, c'est pareil. Donc ça, c'est fait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va euh, dire que quand, euh, justement, l'onDrop est déclenché, si l'image comprend, enfin, en fait, si l'objet n'est pas nul, si on glisse bien un objet à l'intérieur, ben, on va le positionner à l'intérieur de celui-ci. Donc, pour ça, on va prendre un script Drop et on va tout simplement coder ça très rapidement. Vous allez vite comprendre. Donc, on va faire un if et on va utiliser l'argument qui est event data, comme vous pouvez le voir, de la méthode onDrop qui, qui est déclenchée. Donc, on va dire si l'event data pointer drag est différent de nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose dedans que je suis en train de, de déplacer, de draguer. Alors, je vais tout simplement redéfinir la position en fait de l'objet qui est dragué, qui est en fait event data point pointer drag. Et ici, je vais maintenant aller chercher son composant qui est le rect transform. On a pu voir qu'on le déplaçait grâce à ça. Et je vais définir euh, ça en Position, voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que je retourne à la ligne. Je poste si ça va marcher, on verra bien. Et je dis que c'est égal à quoi À GetComponent, tout simplement, le RecTransform. Et ici, de nouveau, l position. En fait, c'est tout simple. Hein je dis ici euh, que mon, mon, l'objet que je suis en train de glisser, je, prends, je vais définir son, sa position, l position. Et euh, je vais tout simplement l'affecter ici à celle existante de mon slot. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je fais un if Parce qu'il est possible que vous fassiez un drop, un drag and drop, sans vous en rendre compte, sans objet. C'est-à-dire que si ici je ne prends pas d'objet, je clique et je fais ça, ça se déclencherait. Là, comme je n'ai pas d'objet, rien ne se passe. Par contre, si maintenant je fais ça et que je le mets ici à l'intérieur, on peut voir que ça va bien se mettre à l'intérieur. Donc ça marche comme ça. Par contre, vous pouvez voir que je ne peux toujours pas récupérer mon objet. Donc ça, on va s'en occuper dans un deuxième temps. Mais ça marche avec tous les objets. Regardez, si ici même je mets une partie, en fait, ce qui est important, c'est mon pointeur de souris. Mon pointeur est à l'extérieur, ça ne marche pas. Par contre, s'il est à l'intérieur, ça marche. Le problème, encore une fois, c'est que je ne peux plus récupérer maintenant mes objets parce qu'ils sont complètement à l'intérieur et donc ça ne va pas. Donc on va devoir s'occuper de ça. Alors pour savoir, pour s'occuper de ça, il y a plusieurs solutions possibles. Et moi, j'ai décidé tout simplement d'utiliser ici les euh, events de mon slot. Regardez, je vais prendre mon slot. Je vais lui ajouter ici un Event Trigger. Cet Event Trigger va me permettre de détecter, par exemple, quand le pointeur entre. Je vais ajouter cet événement-là. Et à nouveau, quand le pointeur sort en Exit. C'est-à-dire que là, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est savoir quand euh, je, à tout moment quand mon pointeur est au-dessus d'un slot. Parce que s'il ne l'est pas... En fait, mon objet, je le fais retourner directement à sa position. Ça, c'était une chose qu'on avait vue. Encore une fois, ça n'a plus grand-chose à voir avec le drag and drop, mais c'est une façon de faire pour vous montrer, après, à vous d'adapter. Donc, maintenant, je dois savoir ça. Bah, c'est très simple, je vais aller dans mon script drop, et je vais créer ici une variable qui va être publique et statique, comme ça, pas besoin d'instancier, euh, qui va être de type boolean, et je vais l'appeler pointer is on slot. Et je vais le définir à false, parce qu'au départ, il n'y est pas. Il Ensuite, j'aurai besoin des deux méthodes publiques tout simplement pour les affecter dans mon event trigger qu'on vient de, de, de créer. Donc je vais faire un public void et je vais l'appeler pointer euh, onslot. Voilà. Et qu'est-ce que je fais bah, Je prends ma variable statique que je viens de créer en haut. pointer euh, isOnSlot. Euh, voilà égal true. Et je fais la deuxième pour quand mon pointer va sortir. Je vais tout simplement le passer à false. Donc je vais l'appeler pointeur outslot, et ici, je le passe à false. Comme ça, j'ai un moyen maintenant de savoir, grâce à cette variable statique qui est accessible partout sans instantiation, de savoir tout simplement si ma souris est euh, sur le pointeur. Alors maintenant, dans le drag, c'est bien, j'ai accès à ça. Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais devoir maintenant utiliser, euh, récupérer déjà la position initiale de mon objet euh, si jamais euh, bah, je dois tout simplement euh, le repositionner. Donc je vais créer ici, euh, bah, on va le faire à la suite plutôt que devant, une variable de type Vecteur2 qui va s'appeler initial, initial pause. Voilà. À l'awake, je définis l'initial l'InitialPause tout simplement au RectTransform euh, de mon objet, point position. Je vous avais dit que c'était... En correct position, renvoyer un vecteur 2, bah vous pouvez voir que c'est le cas. Attention, ici j'utilise le recTransform, transform, ici euh, la variable rec transform que j'ai assignée juste au-dessus. Donc maintenant j'ai sa position initiale, si je ne dois pas tout simplement euh, ici le déplacer, tout simplement. Alors qu'est-ce que je vais faire C'est tout simplement ici le on and drag. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je fais Tout simplement je repassais l'alpha et hein, je le laissais où il était. Bah, là je vais lui dire de le remettre à sa position, si justement la variable qu'on vient de créer... Qui, qui est dans « drop », qui est une variable statique. Donc « point, euh, point slot est égal à « false ». Tout simplement, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais dire euh, « rec transform euh, ». Oui, tout ça, c'est ça. Oui, « rect transform ». En « position », je vais redéfinir sa position. À quoi À l'initial position. Donc ça, ça devrait déjà régler un souci. Alors, petit rappel, en C-sharp, si on n'a qu'une ligne à exécuter en dessous du if, on peut la mettre, il n'y a pas de souci, je peux la mettre à côté. Voilà. Donc, euh, maintenant, on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne. Donc, en théorie, mon objet, s'il n'est pas sur le slot, il devrait repartir à sa position initiale. Voilà, hop, ça fonctionne, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il est dans le slot, ça fonctionne toujours pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas on va essayer de trouver euh, tout de suite pourquoi. Euh, en fait, euh, ici, euh, c'est tout simplement parce que j'ai oublié <rire> au niveau de l'Event Trigger. Vous pouvez voir qu'en fait, même si je suis dessus, en fait, lui, il ne sait pas. Il est toujours égal à false parce que je l'initialise. Donc, j'ai oublié. Donc, vous voyez, ici, c'est égal à false, malgré que ça devrait passer à true grâce aux Event Triggers. m'excuser, c'est une petite erreur. Donc, ici, quand il entre, je vais chercher mon script drop. Je vais chercher la méthode qui va bien, pointer on slot. Quand il sort... Je fais la même chose, je prends mon script drop, et je vais euh, chercher ici pointer outslot, et ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Donc si je le mets là, il n'y a pas de souci, si je le mets là, on peut voir qu'il vient bien à l'intérieur. Je ne sais toujours pas le ressortir, on va s'en occuper ensuite, mais on peut voir que ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà voilà voilà donc maintenant ça c'est fait euh, maintenant on peut voir ce qui est embêtant c'est que en fait on ne sait pas euh, sortir l'objet encore une fois ce sont euh, des raisons euh, très simples c'est que ici euh, alors je vais essayer de vous montrer ça en live. Alors c'est pas forcément facile à expliquer, euh, mais si je glisse ici mon objet à l'intérieur, on peut voir qu'on a mis ici le Canvas Slot à un sort order 1, c'est-à-dire que les slots sont au-dessus euh, de ma pomme. Ce qui explique que maintenant, en fait, même si je veux dé déclencher l'événement on-drag, je ne peux plus, parce qu'en fait, ce serait. Euh, il faudrait déclencher en fait, l'événement on-drag, qu'on n'a pas codé d'ailleurs, qui se trouve sur le slot drop. Donc, c'est une... un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer d'être clair. Si maintenant, mon objet est à l'intérieur, c'est parfait. Et qu'ici, par exemple, je le repasse son canvas slot à moins 1. Qu'est-ce qui va se passer ben Maintenant, je peux ressortir mon objet. Il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est que je ne peux plus le mettre à l'intérieur parce que ici, en fait... Euh j'ai euh, mon canvas en fait mon, mon objet mon item euh, se trouve devant donc le l'événement drop de mon slot il n'est pas euh, il n'est pas déclenché alors c'est pas simple à expliquer euh, et donc la solution en fait serait euh, de tout simplement dans ce cas ci passer en fait mon mon sort order à moins 1 le seul problème c'est qu'on a vu que si on fait ça ça marche pas qu'est ce qui se passe c'est qu'ici ben voilà, j'ai plus l'événement drop. En fait, euh, rappelez-vous, dans mon script de drop, ici, je détecte s'il est dessus, mais étant donné euh, que euh, tout simplement euh, je bouge ma souris et sur l'objet item, ben il ne le voit plus. Donc il y a une solution très simple. Euh, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors ça, c'est vraiment. Euh, j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais je vais essayer d'être clair. En fait, l'idée, ce serait euh, de déplacer l'objet ici. C'est-à-dire que vous pouvez voir que mon objet ici, euh, Apple, en fait, euh, je peux le déplacer, sauf si je bloque le recast de son canvas. Regardez, là, ça ne marche plus. Donc, si je bloque le recast de son canvas groupe, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, le on-drop pourrait se déclencher. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut que je bloque son recast à partir du moment où je démarre, je bouge avec l'objet, et quand j'arrive ici, en fait, euh, bah, je vais avoir le focus sur euh, le slot. Et euh, de ce fait-là, mon drop va se déclencher. Ce qui permettra de garder le canvas slot ici à moins 1 derrière. Alors, je vous le prouve tout de suite avec le code, vous allez voir. Et là, du coup, c'est assez simple parce qu'on a déjà ici dans le drag, euh, le canvas group qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va dire « on begin drag » parce qu'on a vu que d'abord, c'est le clic et « on begin », c'est au départ. Je vais tout simplement ici dire que le canvas group point, euh, donc la propriété block recast est égale à false, c'est-à-dire que du coup euh, bah je décoche euh, et ensuite je vais le réactiver juste ici euh, dans le on drag. Comme ça, quand je lâche, je le réactive, ce qui me permet en fait tout simplement de déclencher l'événement on drop qui va être là, parce que quand je vais être ici dans le on drop en fait, le, le, le Recast va être désactivé. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, comme ma pomme, euh, elle serait. Euh, mon item serait invisible. Je déplacerai juste la souris dessus. Et le, donc là, ça va se déclencher. Alors, c'est une solution assez rapide. Hein. On pourrait faire autrement. On pourrait mettre ici un, un groupe box. Enfin, euh, un groupe box, pardon, un groupe. Euh, un bloc Recast, un groupe. Quand va se grouper, je vais y arriver ici et puis bloquer le recast à un moment opportun. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Ce qui me permet maintenant de faire fonctionner tout ça, malgré que ici il est en moins 1. Regardez. Donc, je vais choisir ma pomme. Encore une fois, bloc recast. Je prends ma pomme. Je la déplace. On peut voir que tant que je la déplace, il est, le bloc recast n'est pas mis. Si je lâche, elle va bien à l'intérieur. Et là, le gros intérêt maintenant, c'est que lui, il a le focus. C'est-à-dire qu'il est devant la pomme. Enfin euh, non, c'est l'inverse. C'est euh, il est en.. Pardon, excusez-moi, si je m'en mets, il est en moins 1. Donc il est derrière la pomme. Ce qui fait que maintenant, je peux reprendre ma pomme. Sans aucun souci. Et ça fonctionnera comme ça pour tous les objets euh, que j'ai dedans. Alors, j'ai essayé d'être plus clair possible. Ce n'est pas forcément évident. Euh, mais encore une fois. Comme je prends ici mon Apple, je ne peux pas vous le montrer parce que si je fais un bloc Recast, je ne peux plus rien faire. Donc en live, c'est impossible à montrer, étant donné que j'ai besoin de la souris. Euh, mais en tout cas, je prends la pomme, je bloque son recast, mais elle continue de me suivre parce que en fait, au niveau de mon drag, eh ben, euh, j'ai bien ici euh, euh, le premier, donc c'est bien le on begin drag. En fait, c'est le on drag, voilà, qui prend. Donc on prend ici l'objet et on le suit. Donc on l'a déjà, ça fonctionne comme ça, donc il n'y a aucun souci. Euh, évidemment il euh, y a d'autres solutions mais là c'est une solution très simple voilà donc ça nous permet d'avoir ça alors maintenant qu'on a fait ça bah évidemment euh, on n'a plus qu'à recopier nos slots voilà j'en mets un là j'en mets un autre là et on a exactement ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire que maintenant, j'ai bien ici mes objets, je peux les mettre dans les slots, si je les mets à côté, ça ne fonctionne pas, si je les ressors et que je les mets à côté, ils reprennent leur position initiale, voilà, et je peux passer d'un slot à l'autre sans aucun problème, vous voyez, ça rentre bien dedans automatiquement. Donc voilà comment fonctionne le drag and drop. Vous pouvez voir que c'est une fonctionnalité très intéressante. On peut voir que là, du coup, ça ne fonctionne pas euh, parce qu'en fait, justement, il y a euh, un objet dedans. Donc voilà, bon, ça m'arrange dans ce cas-ci. Alors bien évidemment, ici, c'est un exemple, c'est pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Euh, il est clair que si vous faites un inventaire, ce sera à vous d'un petit peu de voir et réfléchir comment vous faites. Vous n'utiliserez peut-être pas forcément de, de plusieurs canvas, peut-être qu'un seul. Euh, à vous de voir. Mais sachez bien que dans le drag and drop, vous pouvez voir que euh, euh, en fait l'objet qui a le focus en fait est assez important encore une fois il y a d'autres possibilités on pourrait dans le drop utiliser aussi les interfaces de drag euh, voilà c'est parce que là je voulais séparer les deux pour que vous compreniez bien c'est vraiment un but didactique en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye